Bonjour Ah bah c'est verbalisable monsieur oui, mais j'en ai pour deux heures, je dois juste mais aller si faire de... Fait... C'est verbalisable dès, euh... dès que vous n'avez pas mis de, de ticket ou je peux pas vous laisser de, de stationner pendant deux heures sans mettre de ticket monsieur Ouais mais je dois faire du babysitting là pendant deux heures, j'en ai... ai pas pour longtemps Ah bah si, pour nous deux heures c'est énorme hein mais, mais c'est pas beaucoup, j'ai pas le choix, je vais. Ah mais en même temps... Et qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper, j'ai euh... Bah, vous allez chercher Mais J'ai pas de sous sur moi Vous même pas 50 ans J'ai rien du tout oui mais dans ce cas-là pas se Bah c'est. Je me sens bête là, mais enfin j'ai vraiment rien pour, pour payer, je.. je... Euh... Donc, vous allez quand même ver... me verbaliser. Je peux... je peux pas me rattraper en.. Je sais rien. En... Je ne sais pas quoi faire donc. Vous avez des moyens de mettre de l'essence dans votre véhicule Oui bien sûr, mais euh... Et là sur moi j'ai pas je peux pas. Vous devez normalement avoir au moins 50 centimes pour ne serait-ce qu'un qu ticket. Non, c'est clair, mais euh, 50 centimes après, euh, c'est quand même beaucoup. J'ai pas ça sur moi, je. Tiens, c'est 17 euros. Ça va être 17 euros, c'est ça l'amende. C'est cher, c'est cher. Mais et, oui, mais dans ce cas-là, faut éviter tout mettre en infraction, monsieur. Il y a un choix à faire, hein. Mais en fait, c'est pas vraiment une infraction en soi, parce que ah, c'est juste. Une infraction. Vous vous inquiétez pas de votre bord de banque de stationnement. C'est une infraction. Bah... Sinon vous mettez en zone, en zone verte, vous vous mettez comme un là Ah mais euh, <rire> c'est vrai, c'est vrai, j'aurais dû faire ça Bon bah, va ouais, tant pis Et vous avez un, un justificatif hein, dans le que c'est votre véhicule Ah oh non mais en fait c'est pas du tout ma voiture bon, voilà. Merci, au revoir